Bon, mes amis euh, je viens vous donner une petite astuce pour récupérer le, du carbone euh, vous voyez euh, en dessous de ce récipient de, de, de verre il y a euh, noir c'est du carbone de, de bougie la bougie elle est là ça c'est une bougie que j'ai fabriquée avec un récipient de yaourt euh, ici le flotteur c'est un le flotteur c'est euh, du liège de, du liège d'une bouteille de vin. Quoi. Vous coupez, le, euh, vous mettez une capsule de chèque, vous faites un trou, en, en, vous prenez deux capsules, vous faites un trou au centre du liège, euh, du bouchon de liège d'une bouteille de vin, euh, vous faites un trou. Après, vous prenez deux capsules de bière, vous faites un trou aussi au centre et avec du coton qu'on utilise pour. Euh, que les femmes utilisent pour, euh, le, le, de, pour se démaquiller la, la, la nuit et tout. Vous coupez le, en fine lamelle ces petits machins de ou Vous faites des petits fils euh, de coton Vous insérez les petits fils de coton la mèche ici à dans le centre. Vous utilisez une pince à épiler pour, de l'autre côté pour ressortir le. Ils vont vous allumer. Mais vous pouvez faire ça avec une bougie normale, quoi. Vous coupez la bougie, un quart de la bougie. Il faut que la flamme, elle soit à... Il faut que la flamme, elle touche presque le haut du récipient. C'est pour fabriquer le maximum de carbone possible. Et en fait, ça va former une stalactite littéralement de haut en bas jusqu'à la flamme. Je vais mettre ça en place pour vous donner une meilleure idée. C'est euh, un support que j'ai fabriqué avec du fil de, euh, électrique. Ça, vous voyez, c'est du fil électrique. Ça, ici, c'est un aromatisateur euh, maison. quoi C'est un autre récipient aussi. Normalement, j'allume la bougie. Ici, ça, c'est une bougie que j'ai fabriqué à huile d'olive. Euh, j'allume la bougie. Normalement, la flamme, elle touche à peine... Euh, le, réci le, le, haut du, le bas du récipient euh, à eau la flamme elle touche à peine et euh, ça va se former une stalactite de carbone quoi. après c'est juste récupérer, mettre ici à l'intérieur il euh, y a le savon comme vous voyez, comme je vous montrais dans la vidéo antérieure, il faut du savon pour le liage entre le carbone et l'eau il euh, y, euh, y a une petite pipette pour euh, pour l'eau, pour mettre de l'eau. Et ça, c'est un petit fouet que j'ai fabriqué euh, pour mélanger bien, pour faire bien le mélange. C'est un petit peu de bois, une petite branche de bois que j'ai coupé avec un couteau euh, pour faire un petit euh, fouet, quoi, pour bien mélanger. Bon, la texture de l'encre, il faut la même texture que l'huile de moteur de vidange, par exemple. Ça vous donne une très bonne idée si je vous parle de huile de vidange de moteur. Euh, il faut une oh, euh, huile de tournesol, l'huile de tournesol qu'on utilise pour euh, faire des frites à la maison. Euh, C'est la consistance euh, idéale euh, pour cette encre naturelle. Euh, il faut la consistance de l'huile de tournesol au huile de moteur, quoi, de, de vidange. Quoi. Il faut que ce soit assez épaisse l'encre, comme l'huile de tournesol. C'est facile, ça c'est une technique. Il y a beaucoup de questions sur Internet, beaucoup de gens qui me posent des questions comment, comment faire, etc., etc. Bon, je vous donne cette astuce. C'est super facile. Euh, vous pouvez, euh, avec un support comme ça, avec du fil électrique, euh, vous pouvez mettre, par exemple, un miroir euh, au lieu de, de mettre un aromate comme moi, un machin pour fabriquer. Normalement, je mets de l'eau ici, je mets des fleurs sèches. Vous voyez, c'est ça, c'est des fleurs que je mets ici dedans. J'allume la bougie et ça parfume la maison. C'est euh, pour parfumer la maison et pour récupérer le carbone euh, pour fabriquer l'encre de Chine, comme vous voyez. Bon, je crois que c'est assez spécifique. Euh, euh, ça fait déjà... Bon, euh, merci à vous les gars. Mettez un like, un j'aime, ça coûte rien. Euh, ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos. je continuerai à faire de vidéos. N'oubliez pas, pas de mettre un like. Oh, si vous n'aimez pas, mais vous aimez pas. Aimez, vous aimez pas mais euh, au moins, je fais des choses pendant qu'il y a des gens qui critiquent, qui ne font rien. Bon, ça, c'est pour mes amis, des gens qui me posent les questions. comment faire, comment tu fais si comment tu fais ça. La consistance de, de, de l'encre, elle doit être comment euh, La consistance de l'encre, elle doit être comme le, la consistance de l'huile de tournesol. C'est plus épaisse que l'encre commerciale. Euh, mais c'est normal, j'ai l'expérience, je sais de quoi je parle, j'ai des tatouages euh, que j'ai fabriqué avec mon encre, euh, j'ai fabriqué ces tatouages avec mon encre, avec ma machine que j'ai fabriquée aussi, euh, que j'ai montré d'ailleurs dans la première vidéo. Tout ça, ça vient d'ici, c'est fabriqué maison, sur la machine, sur l'encre, sur le tatouage, c'est fait maison. Merci les amis.